Aujourd'hui, on continue avec la symétrie, des constructions de symétrie. En... Pour que tout le monde soit à égalité, euh, ceux qui peuvent imprimer, eh ben, tant mieux pour eux. Mais je vous demande de reproduire ces figures de toute façon sur votre cahier. Ne me dites pas que vous pouvez imprimer tout ça, euh, c'est super, tant mieux pour vous. Mais en fait, ça fait partie de l'exercice que de réussir à le reproduire sur votre cahier. Évidemment, inutile de retracer ces quadrillages-là. Par contre, euh, vous tracez une droite, vous l'appelez D, et vous placez un point C, un point A, un point B. Et on vous dit, sur chacune des quatre figures, donc ça c'est la première figure, la deuxième, la troisième, la quatrième, construisez les symétriques des points par rapport à la droite D. Alors, euh, le point A, il est là, son symétrique être ici. Le point B il est ici. Son symétrique, trois carreaux, il va être là. Euh, tiens d'ailleurs, le point B, son symétrique, on peut l'appeler B'. On met un petit truc, un petit tiré en haut pour dire c'est pas tout à fait B mais c'est presque B. Et puis le point C et bien en fait il va rester là. Vous faites la même chose avec les autres figures. Euh, elle est reproduisante et donc attention, par exemple ici le point G vous voyez, il va être de l'autre côté et il faut y aller en perpendiculaire alors regardez bien en perpendiculaire, je traverse une diagonale là une demi-diagonale encore une demi-diagonale et je me retrouve, voilà, ici pour l'image de G le point I, il est déjà sur la droite, il va rester le point H, il va se retrouver de l'autre côté et puis ici, on fait symétrique dans l'autre sens vers la gauche, mais ça marche pareil Allez-y, lentement, si vous avez du mal, hein. il n'y a toujours aucune urgence. Ici, c'est le même principe, sauf que ça s'appelle du papier pointé, c'est-à-dire qu'il n'y a que des points. Euh, toujours pareil, inutile de refaire tous les points sur votre cahier. Par contre, vous avez le point A à cet endroit-là, et bien vous aurez ce point A prime de l'autre côté. Et donc, comme tout à l'heure, je vous demande d'abord, premier travail, de réussir à reproduire ces figures sur votre cahier. C'est pas si simple que ça. Hein. Et puis bon, comme il y en a qui peuvent imprimer d'autres noms, ben voilà, du coup tout le monde a le même travail. D'abord, réussir à reproduire ces figures. Et alors, attention, maintenant ça va se compliquer. Évidemment, vous pouvez mettre la vidéo sur pause et faire votre travail et puis vous reviendrez ici après. Donc attention, ça se complique. Enfin pour certains ça ira bien, pour d'autres ce sera plus dur. Déjà, il y a beaucoup de choses à lire, mais je vous aide à le lire. Exercice 3, sur la figure ci-dessous, il y a 6 points. Alors déjà, vous regardez sur votre figure. Ah ouais, tiens, il y a 6 points. 1, 2, 3, 4, 5 et un sixième ici. Euh, il y a 6 points, nomme-les A, B, C. 3 petits points F, ça veut dire qu'il y a A, B, C, c'est sous-entendu, D, E, F en allant de gauche vers la droite puis de haut en bas, c'est ce qu'on vient de faire. Il y a aussi 6 droites, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ah ouais, il y en a 6, comment elle s'appelle Eh bien elle s'appelle D1, D2, etc. jusque D6, donc là j'appelle D1, D2, D3, D4, D5, D6. Euh, ça aussi vous allez devoir le faire sur le cahier alors là il n'y a pas besoin de faire pile le même nombre de centimètres etc vous faites des droites qui ont à peu près cette tête là encore une fois c'est en soi un travail petit 3 pour cette consigne tu n'as aucun tracé à faire il s'agit juste de placer ton équerre mon équerre moi je l'ai mise ici euh, je vais la raccourcir un petit peu voilà, et voilà donc euh, place-la sur D1. Alors je vous rappelle, je, je, normalement vous avez déjà écrit que ça c'était la droite D1 et que ça c'est le point A. Très bien, donc place ton équerre sur D1. Ok. En fait, ça sous-entend, je place un angle droit, l'angle droit de mon équerrier là, un côté de l'angle droit sur D1. Vous voyez là, ce n'est pas tout à fait droit. Donc, je la mets bien. Hop, je repositionne. Je positionne donc pour qu'il y ait un côté de l'angle droit ici et l'autre côté qui passe par A. Alors, cette fois-ci, j'avance un petit peu. Et ça y est, là, je suis bien positionné. OK et donc, on me demande juste de poser mon équerre. Encore une fois, pour certains, ça va aller très bien. Et pour d'autres, ce sera plus difficile. Allez-y lentement et entraînez-vous. Donc, je le fais un petit peu rapidement, moi. Donc, ça, ce sera pour la première droite. Ensuite, ici, eh ben je dois mettre mon équerre comme ça. Et ensuite, je l'approche là. Pour ici, ah, pour ici, il faut que je sois de l'autre côté. Et eh bien, très bien. Je vais tourner mon équerre comme ça. Vais la positionner là, euh, ce serait même mieux sans doute de la mettre de l'autre côté. avec. Euh... Euh... J'essaye de la mettre dans le bon sens, mais vous voyez, j'ai un peu du mal. Bon, et ben voilà, c'est plus facile. Ah, ma tiens, là ça y est, elle est du coup, c'est sur un sens assez pratique. Si vous n'avez pas d'équerre, vous pouvez le faire avec même un, un téléphone, enfin un smartphone. Vous voyez ici, évidemment ça va vous donner un rectangle, mais vous aurez toujours, il y a toujours un endroit où vous avez un angle droit. Donc si vous n'avez pas d'équerre, vous pouvez prendre un smartphone ou un livre ou quelque chose qui est rigide. Bref, donc là j'ai posé mon équerre, oh là même je ne suis pas tout à fait précise. Je peux le faire mieux, voilà, là c'est mieux. Un côté de l'angle droit qui passe par là et l'autre ici. Et puis je vais continuer comme ça, alors je le montre un petit peu vite, pardon, un petit peu vite, vite pour les autres. Donc ici il faut que je sois perpendiculaire, hop, je vais me placer ici. Je place donc un côté de l'angle droit ici et l'autre côté qui va passer par le coin. Et puis ici il faut que je place mon équerre sur la droite, côté de l'angle droit et l'autre côté qui va passer par le point. Et le dernier, je place mon équerre ici, je place mon équerre à côté de l'angle droit ici et l'autre côté ici et donc je vais pouvoir tracer le côté de l'angle droit attention c'est pas fini c'est pas fini euh, donc là on m'a dit j'ai fait la question 3 et j'ai bien posé euh, mon équerre et là on me dit trace le segment qui joint perpendiculairement le point A à la droite D alors donc je vais le refaire ici donc je place mon équerre bien ici vous voyez, là, c'est encore pas tout à fait ça. Hop. Je trace bien, là. Et je vais tracer la perpendiculaire ici. Bon, on me dit de tracer, donc, depuis A jusque... Oula! Je crois que j'avais pris la règle. Non. Donc, je me mets en perpendiculaire à la droite. Je continue bien. Alors, moi, je peux continuer longtemps, mais vous... Vous déplacez votre équerre, hop. et donc on trace le segment qui joint perpendiculairement. Alors je vais mettre un angle droit pour dire que c'était perpendiculaire et euh, nomme A'. Ah oui, alors donc ça veut dire que A' il est ici. Et on me dit, prolonge A prime de manière à ce que A prime soit le milieu de A A 1. Vous voyez, tous ces trucs-là, en fait, ça a l'air tout simple, mais c'est finalement assez compliqué. Il y a donc le point ici qui s'appelle A, le point ici qui s'appelle A prime, et il va y avoir encore un autre point ici, de l'autre côté, qui va s'appeler A 1. Je dois prendre, pour que ce soit bien symétrique, il faut que je mesure combien ça fait ici. Euh, moi, ça fait 2 cm. Bon, ben vous, ça fera sans doute autre chose. Ça veut dire que je reporte la même longueur de l'autre côté. Et ici, de l'autre côté, je mets un petit tiret. Et donc, ça veut dire que là, je suis au point A. Euh, Qu'est-ce qu'on a dit S'appelle A1. Voilà. A indice 1. Pour certains, encore une fois, ce sera compliqué. Pour ceux, ce n'est pas compliqué. Tant mieux pour eux. Mais faites-le tous très précisément et lentement. Si vous avez du mal, ben vous prenez le temps. Donc, on va faire le même principe ici. Sauf que au lieu que ce soit A, ce sera B, B', B1. Ici, ce sera C, C', C1, etc. Pour certains, euh, ça fera suffisamment de travail. Euh, voir... Je regarde ce que j'ai mis après. Ouais, euh, pardon. Sur la deuxième... Bon, mais voilà. Ceux qui arrivent, tant mieux. Je donne juste les informations. Donc là, on me dit qu'il y a quatre droites. D1, D2, D3, D4. On place l'équerre. Et là... On me dit J est le point déjà représenté. Donc celui-là, c'est le point J. Et on doit donc tracer le symétrique de J par rapport à D1. Donc il va falloir placer l'équerre et trouver le point J. Là, on me dit c'est qui son image de J. Euh, ah bah tiens, là, je me suis trompée. Il va falloir que je vous change pour lui de manière euh, JH1 je vais changer pour mettre les points. Ah ben oui, euh, qu'est-ce que je veux dire Mais Ça c'est la droite D1, donc de l'autre côté ce sera J1. Ça c'est la droite D2, de l'autre côté ce sera J2. Ça c'est la droite D3. Ah, eh ben, il va falloir que je la prolonge pour pouvoir trouver D3 et puis par rapport à D4. Ce qui arrive, euh, ceux qui y arrivent, tant mieux. Ceux qui n'y arrivent pas, euh, vous faites peut-être essayer juste en 1 puis et puis, euh, puis laissez le reste envoyez moi ce que vous avez fait pour savoir je sache où vous en êtes dernier du dernier s'il y en a toujours qui sont à l'aise peuvent continuer là et réfléchir comment ils peuvent faire pour faire le symétrique de ce machin là de l'autre côté de la droite encore une fois vous essayez tranquille inutile d'aller euh, trop vite par contre euh, pour tous euh, je vous avais demandé de trouver des symétriques, des images symétriques en construisant avec des bouchons, des stylos dont plusieurs l'ont fait ou en prenant une photo de quelque chose qui est symétrique n'hésitez pas à prendre le temps de faire ça bon travail hein?